Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui les pièges à éviter pour le ramadan. Il y a deux pièges. Le, la première chose, c'est que le, le ramadan, le but du ramadan, c'est de nous nettoyer. Et donc, certaines personnes ont la mauvaise habitude de salir leur corps le soir et le renettoyer la journée. Donc en réalité, ça fait des va-et-vient qui sont extrêmement inconfortables. Je le détaillerai un tout petit peu plus tard. L'autre chose, c'est le sucre. Le sucre appelle le sucre. Et beaucoup de, de, de musulmans ont, font rompent le jeûne avec du sucre, consonnent du sucre pendant toute la nuit, et se retrouvent pendant toute la journée en manque de sucre et donc juste se trouve dans un, dans, une, dans un état de manque incroyable pendant toute la journée. Le soir, ils se rattrapent comme des drogués en mangeant euh, des sucreries, des gâteaux, euh, des pâtes, du pain, même du couscous, on verra tout à l'heure pourquoi, Et euh, pour se faire plaisir, mais le lendemain relance sucre, euh, ce, ce besoin de sucre. Ce qui fait qu'ils alternent des journées très difficiles et des repas qui ne sont pas totalement conformes au texte, puisque ce sont plutôt des repas de fête que des repas plutôt modestes, plutôt sobres. Donc, la première chose, euh, comment ne pas euh, rajouter de toxines Qu'est-ce qui, dans notre alimentation, rajoute des toxines Eh bien, c'est tout ce qui est trop gras, trop cuit, trop raffiné. Euh, un peu aussi tout ce qui est chimique. Voilà, les choses qui sont chimiques, vous, vous comprenez bien que ce n'est pas conçu par la nature et ce n'est pas ce qui est a de meilleur pour nous. Je, je vous donnais juste l'horreur, Rompent le jeûne chez McDo. Vous avez des, des pommes de terre affinées qui sont frites, donc qui vous apportent des toxines, du gras de mauvaise qualité. On vous apporte du, du pain qui ne vous apporte pas de vitamines et de minéraux, vous apporte de la viande qui est trop cuite. Euh, on vous rajoute des additifs. Si vous prenez en plus une boisson sucrée euh, qui contient des additifs, votre corps va avoir, accumuler des toxines. Donc la journée du lendemain, il va juste passer sa journée à se débarrasser de votre repas du soir. Donc essayez de faire un repas qui soit plus léger, qui contient des ingrédients plus naturels. Euh, Orientez-vous vers les légumes, des viandes pas trop cuites, pas trop grasses et n'abusez pas des, des céréales et des féculents en général. Si vous n'avez pas le temps de préparer, ce qui est tout à fait concevable, euh, regardez bien les, les ingrédients qui composent les, les, les produits que vous achetez. Normalement, quand vous achetez quelque chose, en tout cas pendant la période du Ramadan, choisissez des choses qui ne contiennent que des ingrédients qui existent dans votre cuisine. La maltodextrine n'existe pas dans votre cuisine. Euh, la maltodextrine, c'est juste du sucre qui s'appelle pas sucre, pour ne pas vous faire peur. Les E machin-chose, on n'a pas de E machin-chose dans, dans, son, dans son placard. Si je rajoute du E machin-chose, du E 431, du E 406, du E 206, euh, euh, tous ces E là sont des, des choses qui modifient l'aliment, qui, qui me permettent qui permet plutôt à l'industriel de vendre un aliment de mauvaise qualité, euh, de vous vendre des aliments de mauvaise qualité. Mais votre corps va devoir se nettoyer de, de, ces, de, ces, de ces choses, de ces substances qui sont indésirables. Donc pendant le Ramadan, vraiment respectez votre corps, donnez-lui que des choses qui sont les plus naturelles possibles. Euh, je vais vous donner une, une piste. Donc en regardant déjà le paquet, on peut trouver déjà beaucoup de choses. En supermarché, en magasin bio, on en trouve déjà plus. Et il y a une source assez facile à trouver. Euh, que je recommande souvent, qui est Picard. Il euh, n'y a pas de so sponsoring, mais juste la, pl la plupart de leurs leur, euh, compositions sont juste les, les, mêmes, les mêmes recettes que vous feriez vous à la maison. Voilà. Euh, si vous vous orientez vers la chorba et des chorbas préparés, choisissez des chorbas qui ne sont pas trop salés, parce que trop de sel euh, vous dessèchera de l'intérieur en quelque sorte. Donc voilà, premier piège, ne pas prendre trop de choses qui sont polluantes. Euh, ah, si j'oubliais les fritures, voilà. Bon, si les, les, les feuilles de briques sont, sont frites, c'est bien. Mais si tout le repas est frit, les, repas, les fritures sont des repas qui sont lourds. Euh, ce sont des choses qui sont lourdes, votre corps va devoir les nettoyer. Donc si le, le, les feuilles de briques sont, sont frites, il n'y a pas de problème. Mais si tout le repas est friture, vous passerez la journée du lendemain à vous nettoyer de votre repas du soir. Et c'est pas l'idée du Ramadan. Voici le, le premier piège, donc prendre trop de toxines. L'autre piège, c'est prendre trop de sucre. Voilà, on est dans un monde où on nous propose plein de choses sucrées. Euh, les, euh, les sodas, les gâteaux, mais aussi les faux sucres lents, les sucres cachés. Euh, dans le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, même le couscous, Ils se transforment très rapidement en sucre dans mon sang. En quoi c'est mauvais On dit qu'on a besoin de sucre dans le sang. Sauf qu'on en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à notre corps. Et donc notre corps va être obligé de ce surplus de, de sucre, puisqu'il n'est pas capable de stocker de sucre. Vous savez bien que vous avez sur les hanches ou sur le ventre un petit peu trop de gras, mais vous n'avez pas un petit peu trop de sucre. Eh bien, figurez-vous qu'à l'origine, c'était du sucre, que votre corps a transformé en gras. Le problème, c'est que le corps ne sait pas transformer le sucre, euh, le sucre euh, qu'il peut trouver dans tout ce que je viens de dire tout à l'heure, en gras de bonne qualité. Il va le transformer en... en, en en, comme le blanc de n'importe quelle viande, euh, comme le blanc des côtelettes. C'est-à-dire que c'est un blanc qui ne sert à rien qu'à être stocké et qui peut être brûlé que dans les derniers recours. Donc c'est du gras de très mauvaise qualité. C'est le gras qui bouche nos artères, par exemple. Donc, euh, évitez de prendre du, de, du, du sucre ou des choses qui vont se transformer en sucre rapidement dans votre sang parce que déjà, vous polluez votre corps. Mais ce n'est pas tout. En réalité, votre corps est extraordinaire. Il est capable de brûler le sucre c'est ce qu'il fait au quotidien, hors du ramadan. Mais pendant le ramadan, où vous n'avez pas de sucre, où il n'a pas de réserve de sucre, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire Il va brûler le gras. Mais euh, le gras, c'est un peu comme le moteur diesel, c'est un peu comme un vieux moteur diesel. Il faut le temps qu'il démarre. Donc, une fois qu'il est démarré, c'est génial. Vous n'avez plus faim. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez avoir le trou dans l'estomac, donc vous avez la sensation qu'il n'y a rien dans l'estomac. Mais vous n'avez pas cette sensation de faiblesse qu'on peut avoir quand on manque de sucre. Donc l'idée c'est que pendant le ramadan, moins j'apporte de, de sucre ou de faux sucre lent euh, pendant le repas du soir, ou pendant le petit déjeuner du matin, moins mon corps va être dans le cycle du sucre, moins il va en réclamer. S'il passe en mode diesel, eh bien, il vient brûler le petit surplus de gras, et pour beaucoup de personnes, c'est bénéfique. Il va brûler aussi d'autres choses, mais surtout, pour moi, ce sera incroyablement confortable, parce que j'aurai une énergie très constante. Alors que si je me fais le shoot de sucre, le piège, le pire, c'est le, les gâteaux euh, dans du thé le matin au petit déjeuner, où les gâteaux vont se transformer en sucre dans mon sang super rapidement, donc je me sens super bien tout de suite, pendant 30 minutes. Mais deux heures après, mon corps a brûlé tout le sucre j'avais et je me trouve en manque de sucre, mais comme le groupe électrogène au diesel euh, était éteint, et eh bien mon corps est incapable de le rallumer tout de suite, donc j'ai ces fameux gros coups de pompe qui sont très pénibles, qui sont très durs pendant le ramadan pour les gens qui font euh, qui consomment trop de sucré euh, pendant euh, de sucré ou de faux sucre lent pendant la soirée. Si vous ne prenez que des légumes, que la viande, vraiment très peu de céréales et pas de sucreries, vous allez voir que le ramadan va être super léger, puisque votre corps va uniquement rouler avec le groupe diesel, c'est-à-dire qu'il va brûler le gras et comme vous avez une bonne réserve, eh bien la journée vous n'aurez pas de coup de pompe, donc vous aurez l'énergie et en plus vous aurez l'esprit le, clair, l'énergie dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur, donc vraiment vous passerez un, un, un bon jeûne. Alors que si tous les soirs vous faites un shoot de sucre plus un shoot de cochonnerie, eh bien juste le lendemain, votre corps il réclame du sucre et il passe sa journée à se nettoyer des cochonneries que vous avez mangées la veille. Et donc à la fin, votre jeûne n'aura pas été aussi, aussi bénéfique et en plus vous ne serez pas aussi bénéfique, euh, aussi disponible, euh, par exemple pour la prière, si votre corps est en souffrance. Alors que là, vous serez, si vous êtes en mode diesel, vous serez disponible avec une belle énergie. Et beaucoup de personnes qui arrêtent de mettre du sucre et des faux sucres lents dans leur journée, donc qui arrêtent le pain, les pâtes, le blé, le couscous, euh, les, toutes les choses raffinées, et qui mangent plutôt des légumes, eh bien me disent « mais c'est incroyable l'énergie qu'ils ont ». C'est-à-dire que, passé deux trois jours de détox, le reste du temps, leur corps est en mode diesel, et donc ils ont cette énergie tout au long de la journée. Et bien souvent, ils n'ont pas les toxines et ils ont l'énergie. Et beaucoup de gens me disent, waouh, mais c'est juste l'un des meilleurs moments de ma vie. Et c'est ce que devraient être tous les ramadans. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.